Ça fait 20 ans que je suis ici. Donc, je suis arrivée à l'âge de 21 ans en tant qu'apprentie. Et euh, à 22 ans, on m'a proposé de reprendre la boutique, ce que j'ai fait. Et là, depuis 9 ans, euh, on est associés, On est deux associés, moi et puis ma collègue Isabelle. On travaille essentiellement avec les maraîchers, c'est-à-dire les... On essaye de rester au plus près au niveau des produits. C'est-à-dire qu'on va chercher les produits frais, euh, dans, dans notre région d'abord et puis après au fil de quand il y a des, des agrumes et des produits qui viennent de l'extérieur des autres pays et ben on va les chercher là enfin on va pas nous mêmes les chercher là bas mais on a des fournisseurs qui nous qui nous vendent les produits de là bas on est livré tous les jours on est livré euh, tous les jours avec euh, notre fournisseur euh, du coin et après on a des des maraîchers du nord finistère qui nous livrent deux à trois fois par semaine. Comment s'organise mon métier euh, D'abord, on commence très tôt parce qu'il faut, euh, faut être prêt quand la marchandise est, arrive. Donc, on arrive très tôt le matin, on arrive entre 5h et 5h30, et 6h le matin. Il faut que tout soit prêt, tout soit mis en place le matin avant 8h avant que les premiers clients puissent arriver. Et on a un système de rotation, c'est-à-dire que euh, pour avoir de la marchandise euh, fraîche et jolie tous les jours, il y a un système de, de rotation. Donc toute la, la rotation est faite tous les jours systématiquement dans notre boutique. Et après, la journée se déroule, euh, voilà, il y a les, on sert les clients et on va jusqu'à euh, jusqu 20h le soir. C'est un métier qui est assez physique, qui, on, il, faut, il faut faire des heures, donc euh, il faut être euh, très motivé. Euh, il faut avoir le contact client obligatoirement et avoir le sourire, euh, voilà. être avenant, avoir le sourire et avoir de la motivation pour tout ce qui est euh, manutention des, des, des, des, de la marchandise le matin et le soir parce qu'il faut qu'on ramasse le soir aussi une partie de la marchandise. Travail en qualité euh, marchandise en, en, en catégorie 1 ou en extra c'est-à-dire qu'on ne fait pas de catégorie 2 au niveau de la qualité. Et après, on a des spécificités comme la truffe du Périgord qu'on travaille beaucoup à Noël. Et puis des produits exotiques un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et en produits locaux, on a aussi des produits, des légumes anciens qu'on travaille aussi, qu'on travaille régulièrement. Et on aime bien quand il y a un nouveau produit. Un nouveau produit sur le marché, on aime bien être euh, là, les premiers à, à l'avoir. La on est à la recherche de euh, tout ce qui peut être qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Ça c'est le côté un petit peu rigolo de, du, du commerce parce que du coup, euh, quand, quand un client nous demande une, un, un, un produit spécifique comme du kombava ou de la citronnelle ou du yuzu, on essaye d'avoir euh, ce produit-là et on cherche partout et c'est voilà, le côté recherche du produit.